Oh. Beau travail, oh, les gars, la prochaine oui. manche va commencer. Oh, Valélicie. Oh, oh. sec, couvrez-moi. Je l'ai destruction.